Le badaud ivre. Tu attaques oui, c'est bon, c'est bon. C'est juin bientôt, enterrassé de frais, avec sa routine retrouvée. Rue après rue, trottoirs et avenues, boulevards ensoleillés, ordinaires embouteillages, klaxons impatients, Paris au printemps, restaurants, magasins, tout changera demain, c'est si loin demain, c'est si bon de vivre. C'est si bon d'oublier, d'acheter des fleurs, d'acheter des achats, de faire le citadin, de croire que tout va mieux sur un banc, feuilleter les pages d'un livre. Je suis le badaud ivre, je navigue dans le flot à contre-courant, à contre-foule. Mon ivresse ne tient pas dans un verre, dans une bouteille bulle au boulot. Je bois un alcool de larmes, un chagrin lentement distillé. Je suis le badaud ivre, pacha c'est excellent et ce qui je n'isole pas hein. euh, ce que j'adore c'est acheter, ach, acheter des achats il oui. faut pas isoler hein, je suis pas vulgaire oui, oui. mais euh, c'est excellent c'est l'ivresse sans alcool hein. oui.